Bonjour, bonsoir, bonne nuit, peut-être, je n'en sais rien. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette VOD. Twitch il est 1h du matin à quelques minutes près. Nous sommes lundi 21 mars 2022, euh, jour du printemps. Et une fois n'est pas coutume, session Wordle, session Motus, Tusmo, Sutom, euh, on va en enchaîner plusieurs. Ça fait un moment que je voulais le faire, euh, il manquait de temps, donc euh, bon, là je prends le temps de, de faire les choses correctement. Wardle, qu'est-ce que c'est C'est une grille avec un certain nombre de lettres, à la base c'est 5 lettres. Il faut retrouver le mot euh, qui est caché dans cette grille, voilà tout simplement. C'est Ça a déjà plusieurs décennies mais vraiment sur les réseaux sociaux et euh, le Twitch game, c'est maintenant que ça prend un peu d'ampleur. On pense surtout à... À Motus qui a, été, qui a démocratisé Wordle en France, qui est une émission qui a été diffusée pendant 29 ans sur France 2 par Thierry Beccaro, animé par Thierry Beccaro et euh, dont on connaît tous les boules noires. Voilà. Bon, cette session Wordle, on la commence direct. C'est le Wordle en anglais du New York Times, un mot par jour, 7 euh, de lui cinq lettres. Donc là, c'est vraiment le premier mot. On va commencer en anglais parce qu'à la base, ça venait de là-bas. Qu'est-ce qui peut y avoir en mots en anglais. Je ne connais pas les lettres les plus utilisées de leur langue anglaise. On va parler de, de, des lettres les plus utilisées en français après. Mais d'abord, parlons de ces mots anglais. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir Commençons par merci. Ah Ça commence bien par th. Mais on n'a pas le a, on n'a pas le n, on n'a pas le k. Mais on a th. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans S, T, H, I... They, them, there. On va voir. Ah ben voilà. C'était ça. C'était dire en, en deux coups. Le Wordle anglais en deux coups. Nickel. Euh, voilà. C'est réinitialisé à minuit hein, tous les jours, sauf d'autres à une heure du matin. Ça dépend à peu, près des, à peu près des fuseaux horaires. Bon, passons à un autre Wordle. C'est le mot qui est développé par un certain Luan euh, qui a été suivi lui-même par. Euh, le compte Twitter officiel. Euh, donc, le mot, le mot en cinq lettres, là on est sur du français. Euh, quelles sont les lettres les plus utilisées dans la langue française C'est le R, S, T, L, N pour les consonnes, le E pour la voyelle. Et euh, ma stratégie en général, c'est de caser le plus rapidement possible les voyelles, puis ces consonnes les plus utilisées de la langue française. Un mot de cinq lettres. On va commencer par merci, tiens, comme tous. Il n'y a rien du tout D'accord, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir RST. TL. Je vais recaser un I, ça m'embête parce que j'aurais bien croisé. Tuile. Il y a le E qui est déjà... Non, tuile c'est pas bon parce qu'on n'a pas de I, on n'a pas de e. On ne va pas mettre tuile. L N. N. N ou Qu'est-ce qu'on peut avoir NAP. Il n'y a toujours pas de e. non c'est pas, il faut que j'arrête avec les E. Pas les E. S. Tant pis pour le E, on met quand même soupe. Hein. Alors on a un P et on a un O, mais qui sont pas bien placés. Un P et un O qui sont mal placés. Peut-être comme ça. Attendez, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, Un P, et un O. Opéra. Mais il n'y a pas de R, il n'y a pas de E. Qu'est-ce qu'on peut mettre en PA Pavot Peut-être Pavot D'accord, on a un A, on a un O. Mais le P est mal placé. Donc, soit on a P tout à la fin, un P muet, comme dans Siro, soit le P est au milieu. Je, pense, je penche plus pour un P au milieu. Apo. Qu'est-ce qu'il y a dans la langue française dont les lettres au milieu sont Apo Apo. Apo. Dapo, Fapo, Gapo, Japo. Bapo, Napo, Lapo. Oui, c'est ma stratégie, je fais comme ça. Euh... Yapo. Dap. Attendez. Dap. Dap. Dap. Japon Mais il n'y a pas de... Il y a des noms communs dans ce, celui-là Le P est à la fin. D'accord. On a un P à la fin. Ah, hop, le P est à la fin. J'aurais bien tenté sirop mais il n'y a pas de S, il n'y a pas de R pour valider le P mais dans tous les cas on sait que le P est à la fin. C'est juste pour avoir le visuel. Le P est à la fin, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas comme mot Qu'est-ce qu'il y a comme mot J'ai pas placé de L. Punaise un OP à la fin. Il n'y a pas beaucoup de mots comme ça dans la langue française. A. Aup. Adobe. Adobe. Adobe. Mon dieu je sèche. Un B. J'ai besoin de trouver une autre lettre. Là. Le P le final me, me gêne. J'ai pas énormément. Mon dieu. Oh là là Faut que je place le, le L. Tant pis. Je sais qu'il n'y a pas de S mais. Euh, faut que je place le L. Ok, donc on a un L. Le P est à la fin. Ça fait A-L-O-P. A. -L -O -P. Ah. Ah. Attendez, il y a. Attendez, il me manque que la première lettre. Sinon ça fait A-L-O-P. p z -o. Non, y'a l'autre. D'Alo. Galop, galop, galop, c'est galop. Galop, le galop du cheval. C'est bon. Ça, c'est fait. Le galop du cheval. C'est bon. On passe au suivant. C'est un autre le mot qui est fait par quelqu'un d'autre. Toujours en cinq lettres, toujours en langue française. On va replacer le merci. Alors, ah, c'est pas les mêmes couleurs. Le E, il est bien placé ou pas ici le... Euh, D'accord, en bleu c'est mal placé. Très bien. Ici en bleu c'est mal placé. D'accord. Bah, J'ai presque envie de remettre galop parce qu'il y a des lettres intéressantes dedans. D'accord, on a un O, on a un E. Qu'est-ce qu'on peut avoir Soupe, mais bah, il y a le P, il n'y a pas de P. Stop, Non, il n'y a pas de R. Saute. T, T, E. SOT S, O, -t, t, E. Mais ça me fait deux T. j'aime pas placer des doubles lettres. Ah Le O, le T et le E sont bien placés. D'accord. Donc là, on a trois lettres bien placées. Alors maintenant, on va s'amuser. R, c'est fait. S, c'est fait. T, c'est fait. L, le N n'est pas placé. Pourquoi est-ce qu'il y aura un HONTE H, O, N, T, E et pas de n, et j'ai réussi à placer un h. Qui que moins, ça l'élimine, j'aime pas les h. Euh... Joute. J'ai pas placé de u, hein, on est d'accord. C'était ça, c'était joute. Voilà, le joute, c'est fait. On place à Wordle game, toujours en français, je crois, oui, en français. Toujours en 5 lettres. On change de couleur. On est en blanc cette fois. Alors, on va replacer le merci, j'aime bien placer ce mot en premier. Pour... Ah ben on a le R direct. Mais le E n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre Le harpe, la harpe, ça me dit bien. Ah bah tiens, A-R-E. Le A est placé. A-R-E. Qu'est-ce qu'on a, -E. qu qu a là-dedans Qu'est-ce qui peut être intéressant Une tarte Ça peut être une tarte, mais ça me fait un double T. C'est pas une tarte. Ok. Large Peut-être large L-A-R-G-E Ah, ça commence par un G C'est G-A-R Gars G-A-R-C-E C'est pas un C là, dernier essai, j'ai pas le droit de me tromper Alors ça peut être euh... Garu, Garou, Garou Gars Garde, ça peut être garde, avec le D Garf. Garge, gar. Garve, Garve, je... non ça ne me parle pas, Garbe, garne non moi je pense à Garde, Garde, c'est Garde, nickel, parfait, et j'ai vu qu'il y avait un W+, qu'est-ce donc, défier votre ami, donc ici on peut faire des défis avec les amis, d'accord, là c'était Wordle Game, Juste avant c'était solitaire-play.com slash le mot. Juste avant bien sûr c'est wordle.luen.me et le premier c'est nytimes.com slash game slash wordle. Donc le wordle de New York Times. On passe à modle Toujours en 5 lettres. Euh, là je sais pas si on est sur le QWERTY mais je pense qu'on est en français quand même. Ok, ah, attention les couleurs. Euh, en jaune c'est pas bon, en vert c'est bon, d'accord. Très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans Elle Non, le R c'est pas bon on a dit. Une route Oh Alors attendez, là j'ai toutes les lettres. Il n'y a que le E qui est bien placé. Est-ce que... Oh punaise, c'est le O et le U ici, il m'embête un peu. Ça serait peut-être... T... U... R... O, ça existe pas. Un trou Troué c'est pas troué. Le U est en premier ou en deuxième Le U est en premier tout court parce que... Ça peut être le O en vrai. Ça serait là. Après, ça serait... T. Ça serait un T. Non, c'est pas bon. Le T est forcément au milieu. 3, 4. Le t est forcément au milieu. Le u est ici en deuxième. Ça fait ut. O-U-T-R-E. Outré. Ça fait outré. Voilà. Ça, c'est fait. Nickel. On enchaîne avec Fr Et là, par contre, il faut trouver des pays. Euh. Pays, territoire, alors là ça ressemble à une île ou une presque île. c'est Wardle. Euh, faut retrouver, euh, donc là on est vraiment dans la géographie. Par contre une petite île comme ça, ça me parle pas du tout. Avec un, un bout, euh, avec un petit trait là, une petite, euh, petite bande de terre, ça me parle absolument pas. C'est quoi les règles Wardle en 6 essais, chaque essai doit être un pays, un territoire. Après chaque essai, vous aurez la distance, la direction et la proximité entre votre pays et la cible. Wow. Je pense qu'on est peut-être au niveau de la... de la Guadeloupe, peut-être. J'ai un doute. Guadeloupe On est à 14 000 km de la Guadeloupe. Non, on n'est pas du tout en Guadeloupe. C'est pas Saint-Pierre et Miquelon oh, C'est encore plus loin. C'est pas Saint-Pierre et Miquelon. L'île Maurice oh, là, Dans la Réunion Ah, attendez, comment ça s'écrit Maurice, court. Ah, on se rapproche. On est à 3892 km de l'île Maurice. On se rapproche. Et c'est plus au sud. Mais je suis bête, moi, en plus. Guadeloupe, ça m'indiquait, il faut vraiment... Euh, on prend la Guadeloupe, on part au sud-est. Moi, que j'ai fait, j'ai mis Saint-Pierre et Miquelon, on part au nord, n'importe quoi. Donc, on est en dessous de l'île Maurice. Vraiment en dessous. À 3000 bornes. Et il Maurice, c'est pas loin de Madagascar. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de -Maurice Mais Il n'y a rien à parler. En... C'est pas l'Antarctique. Ça ressemble pas à La Réunion non plus. Je suis plus lettre que géographie, j'avoue. C'est pas l'Antarctique. Non, l'Antarctique, c'est pas ça. Le truc, c'est que si je mets antarctique ça peut mettre n'importe quelle direction. Dans tous les cas, l'Antarctique, c'est ce qu'il y a au pôle sud. C'est euh... euh, quoi cette petite île française où il n'y a rien du tout Mais qu'on garde quand même pour avoir une de... Que la France garde quand même pour avoir de... du territoire marin. Il y a beaucoup de vent. Comment ça s'appelle ce territoire Mince. L'île de Car. Non. Comment elle s'appelle, cette île française Les terres australes françaises Non, ça m'étonnerait. Bon, ça ne doit pas être ça, ça s'appelle autrement. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'île Maurice C'est pas La Réunion. La Réunion, c'est un peu plus au nord que l'île Maurice. Il y a des petits bouts de terre en plus là. Punaise, je vois pas. C'est pas Madagascar, c'est juste pour avoir une indication. Je sais que c'est pas Madagascar. On s'éloigne. On s'éloigne, on ne sait pas. Alors attendez, il y a Madagascar, il y a Maurice. On est plus de par là. Petite île. <coughs> Antarctique. C'est une toute petite île, ça. et je m'étonnerais. Non c'est pas du tout ça et Hard Hill McDonald, oui d'accord, je, je, désolé, ça je le connais pas du tout ça je ne l'ai pas du tout Je ne l'ai pas du tout du tout, est-ce que je peux actualiser avoir une autre île ou pas Je peux pas recommencer Il une application et tout donc il n'y en a qu'un par jour de celui-là aussi. On peut cacher l'image pour euh, plus de difficultés. D'accord. Non, celui-là, je l'aurais pas du tout eu par contre. Celui-là, je l'aurais pas. Donc il n'y en a qu'un seul par jour aussi. Ok, passons à Wordlemonde.fr. Là, il n'y a pas de carte. C'est un Wordle classique. Mais ce n'est que des réponses liées à la géographie. Ça peut être des pays, ça peut être des villes, ça peut être des régions, ça peut être des états. Ça peut être plein de choses. Mais uniquement lié à la géographie. Euh, alors, on a du 7 lettres. J'aime bien commencer par des villes françaises en général. Qu'est-ce qu'on peut avoir en 7 lettres Quimper. Et bien, l'entrée, il a pas fonctionné. La page a été rafraîchie car le mot a changé. Ah, je me suis fait avoir. Ok, très bien. On recommence alors. On ref5. C'est un cours de chargement. On a du 5 lettres. Ah. Cinq lettres, Paris. Soyons classiques. C'est pas Paris. Mais ça finit par un S et il y a un A quelque part. AS. Moi je mettrais le A à la fin, je sais pas pourquoi. Un truc qui finirait par AS. Mal. Non. Euh... Trouver d'autres lettres, j'ai besoin de me caser un autre mot. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Des petites villes en cinq lettres Brest, ouais, mais il n'y a pas de R. Mais je place le. Non, je vais dire le T. Mais, ouais, le E et le T à la limite, mais. Non, Brest, c'est pas pertinent. Je perds le S et le R. Nantes. Ouais, je... ouais c'est pareil, là, et le S et le A me gênent. Un petit pays, sinon Malte. Non. ben Ah mais il le I. Niger. Ah ouais mais il y a pareil, le I et le R. C'est pas bon. Japon, non. Il y a le A qui va me gêner. Tantit, y aurait même Brest pour classer un E quelque part. Ah Ok donc il y a un E, le S est placé, on a T A E, on a presque toutes les lettres, il en manque qu'une seule, T -A E, et si ça commençait par A Arles, pour placer un E quelque part. Ok, le E il est pas là. Mince. Le E il est au début. Ou en deuxième. TE. Texas Texas ça peut fonctionner, Texas. Texas ça peut fonctionner. Texas ça fonctionne que ça ça fonctionne parfait alors je vais pas vous donner parce que y a, voyez qu'il y a une petite étoile là en haut à droite non vous voyez pas sur le, le navigue, sur le stream en haut à droite il y a une petite étoile parce qu'il y a un Worldle VIP en fait euh, je peux pas vous donner le lien j'ai pas le droit mais il y a un deuxième mot pour les personnes qui donnent un petit don à Worldle Monde euh, donc autant, autant en profiter j'ai la chance d'y avoir accès, donc autant en profiter. Wordle Monde, euh, VIP mode, 5 lettres, pareil. Bon, on va remettre Paris. Il y a des lettres intéressantes. Et on a le A de placer, d'accord. Ah, pas de S, pas de R par contre. Ah. Alors, un A, pas de S, pas de R. Pas de S, pas de R. Soit il n'y a que des A. Japon Ah, il ouais, n'y a pas de P. Il a pas de P. Avec un U, peut-être, quelque part. Hum, dur. Naples Bah, non, il bah y, y a pas de T. Il a pas de P, pardon. Il y a 6 lettres à Naples. C'est pas, pas, pas, pas Naples. On un L. Laval. On va tenter Laval. Ça me fait un L. Bon, tant pis, il y a de A, mais peut-être qu'il y a de A. Il n'y a pas de A, d'accord. Il n'y a pas de L non plus. Mince. Oh punaise. Maroc Mais il n'y a pas de R. Mais j'aurai un O peut-être. Et puis ça me donne des lettres. Je peux tenter. Même si c'est pas ça, mais je peux tenter. Le O est placé. D'accord. Il a pas de M, pas de R, pas de C, mais le O est placé. Qu'est-ce qu'on a C'est dommage pour le P, ça aurait pu être Japon, mais c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de P. Qu'est-ce qu'on a là-dedans place un T ou un D, là comme ça, euh... le E je pense pas qu'il y ait un je pense qu'il reste que des consonnes là, ou alors il y a un U à la fin, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un U à la fin Parce que, je, Là comme ça j'aurais pu dire Pérou mais s'il n'y a pas de P il n'y a pas de R, il y a pas... et puis il y a le A en plus donc c'est pas ça. Je cherche des petites villes, des petites villes. Oh là là, je galère. Je galère. C, pas placé le c ah, mais le c non. Non. mauvaise idée là il y a le p et bien une lettre une ville en à... bon, 5 lettres avec un DIA quand même DIA. il n'y a pas de S. Pour bon, moi, Naples, il y a un S, mais dans tous les cas, il n'y a, de... a pas de P. je, oh là là. J'ai envie de mettre Japon juste pour mettre un N ou un truc comme ça, mais... Là, il avoir... faut trouver des là de toute façon. Ah Il y a un N ya n d'accord ya n alors on est quoi sur une ville sur un pays on va faire toutes les combinaisons au pire z il a pas un deuxième N un T qui Ah oh, punaise, je l'ai pas celui-là. Je ne l'ai pas. Je sais pas, le T, le D, le B. Je vais mettre un truc avec plein de lettres qui me manquent pour tenter d'en avoir une ou deux. Alors, dans les lettres qui me manquent, qu'est-ce que je peux placer euh, Dans tous les cas, il va falloir... Euh... Très bien, mais je crois qu'il y a un S à très bien. Je galère sur celui-là. Pourquoi ce serait pas un H? Brest, c'est juste pour caser un B et un T Hop, oh, une Asie un B A, Abonne Ça fait Abon Alors, est-ce que c'est Abon, non bon on se u Uabonne Ça me parle pas bonne Ça me parle pas Dabonne, Dabon, ça me parle pas Fabonne Ça me parle pas, Gabon bah, le Gabon, mais bien sûr. Tous, ben bah, oui, bien sûr, le Gabon, bien sûr, bien sûr. Ah ben bah, j'aurais galéré, mais je l'aurais trouvé. Ensuite, on passe à wordle3dmap.com, wordle français, pareil. Euh... Wordle, tout ce qui a plus de classique. En 5 lettres. Ah, je peux pas taper. Pourquoi Ah là, faut aller euh, direct. Euh... Il fonctionne pas il fonctionne pas on bah, va le f5 il fonctionne pas ah ben, bah c'est dommage ça bon bah voilà on passe à la suite euh, je vais libérer un petit peu les onglets comme ça chrome prendra moins cette chose voilà là on est sur euh, bah le site est décrit je pense GregSnell.free slash webmotus. Et là, c'est nous qui disons. Voilà, on a, on peut choisir un normal de style, plein de lettres différentes. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On a un timer. C'est à nous de proposer des choses. Euh, JRDN. Donc là, je peux mettre jardin, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a Là, c'est juste un mot des plus classiques. JO Alors là j'y Il existe un mot qui commence par JIR Je m'étonne rien Ah mince. Oh punaise, j'ai cliqué trop vite. Bon c'est J-O-U quelque chose. J-O-U. Il y a un R quelque part. quelque part. Un mot de six lettres Jura Qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce qu que c'est que ce mot Ça peut pas être une voyelle, là possible il y a une faute joueur ok je suis nul je suis nul ok on passe en défi ouais. trouver 10 mots de 6 lettres en moins de 4 minutes 30 ou punaise alors 6 lettres hein. dicter. Ok, suivant. Oh non Oh d'accord, ok. Euh... Oh je euh, punaise, ça, ça me perturbe ce système. Ah ouais, ça me perturbe beaucoup même, au secours. Non, j'arrive. Non, ça me per perturbe beaucoup trop là. Je. Je. Je, je rate. Je, là, je l'ai pas. Oh. perdu. Non, hein. mais bah, comme ça, c'est fait ça reprend direct non c'est bon je laisse tomber celui-là bon un de mes préférés c'est le suit -homme. un de mes préférés c'est le suit euh, que je fais tous les jours pour ceux qui me suivent sur Twitter vous voyez ça je le poste tous les jours alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici non le S non D'accord, donc le E n'est pas à la fin, il y a un C, oh punaise, oh punaise. bon, celui-là c'est fait, ça ne me préférait je l'ai dit. On passe à un autre euh, où on peut enchaîner, donc celui-là c'est une fois par jour, un autre pour les enchaîner, là c'est le jeu du motus directement, euh, juste avant c'était su sutom, sutom et là on est sur le jeu du motus, motus.absolute-reposal.com, euh, voilà. et là par contre c euh, on peut les enchaîner, il y en a plein de différents, donc, euh, on va essayer. pas vu euh, ça a peut-être je crois que ça a planté hein. non je pense que ça il a planté celui-là Non, il a planté. Clairement, il a planté. Pourquoi il y aurait aucune voyelle, c'est pas possible. Je vais mettre des dé mots comme ça, mais. Non, il a planté. celui Là, il a il est, oui, c'est mort. Voilà, il a, ouais, c'était clairement, il a planté. Et on voit même pas la réponse en fait, donc euh... il a planté. Tant pis. Il y a quelques jours, il buguait pas. On va réessayer, mais. Euh... Ah, là il fonctionne, d'accord c'est moi qui l'avais fait planter, d'accord, donc là il fonctionne, très bien, alors... Ah bah c'était bâtiment, très bien, on va refaire une petite, on va remettre bâtiment, <rire> ça serait une... une grosse blague quand même ah ok, non c'est pas ça. Alors, on a beaucoup de lettres. BI. On a un L. ATI. A, T, L, O, c'est 4. Il manquerait 2 lettres. Il y a le N, il manquerait une lettre. On a presque toutes les lettres. B, I, A, B, I, N, B, I, L. Je pensais en placer, là, et je rien placé, du coup. C'est pas ça... B peut-être. B I N. Bien. Mais t'en aurais quand même ça. Minoclair. Voilà c'est même pas un vrai mot. Parce qu'il manque une lettre. je le vois pas celui-là. n. Biennuel. C'est un mot biennuel. Bon, d'accord, c'est pas un mot. Marqué brillant pour placer des lettres parce que là je vois pas. D'accord, ça sert à rien. Le A il est partout sauf là où il faut. Hein. Ça, ça doit être B.I.N. Hein. Ça doit être B.I.N. quelque chose. Le T est placé, d'accord. Et le N, il n'est pas là. Mais le T est placé. Il y a deux T Non. Le A est à la fin. Le O est plus loin. Au milieu, la troisième lettre, ça doit être une lettre que j'ai pas du tout. Hein, parce que... B I -A T. Il resterait le O, le L, le N. Biathlon. Non. Mais non. Funaise. C'est biathlon. Je crois que c'est ça. Voilà biathlon. Bien. On va passer à tu c'est mon deuxième préféré. Donc là, on a plusieurs choses. On a le mot du jour, on a le, qui est une fois par jour. On a la suite du jour, plusieurs mots, une fois par jour. On a le mode solo qu'on enchaîne tranquillement. On a du multijoueur, du compétitif. Bon, version française, version anglaise, et une version Z lan aussi, je crois. Euh, commençons par le mot du jour. On est sur un L. Alors place des lettres différentes. C'est bien LA. Il y a un E. Laminé. Le I est placé. Le E n'est pas là. Le E doit être à la fin. Ça peut-être finir par SE. pour placer le e peut-être voilà le e est placé je pense que le s est en avant-dernier Pas de haut. Pourquoi est-ce qu'il y aura un haut Non, il n'y a pas de haut. Non, il n'y a pas de haut, non. Si le S est là, ça serait TS, its ips. Soit un T, soit un P. Soit un T, soit un P. Il faudrait que je place ça. Je suis obligé, de, par contre, le, sur ce TUSMO, je suis obligé de toujours mettre des lettres qui commencent par la lettre imposée. J'ai pas le choix. Mince. Il y a deux T. Il y a deux T à la attends. Ok, il y a un T. Il y a bien un T. Donc je pense que c'est ISTE à la fin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans La 10 La ziste. Non, la tiste. <rire> la tiste. La piste La piste La piste, piste. C'est un, f... un mot ça ou pas Je Non. La viste. la viste La diste La biste. Je pense vraiment que c'est ISTE à la fin. Faudrait que j'arrive à placer ça. L'US était là. Laxiste. ISTE. Laxiste. Je crois que c'est ça. Laxiste. Et voilà. Et d'un. Là, c'est plus compliqué. On va passer à la suite. Alors, en suite de mots, qu'est-ce qu'on a Ah, le R est au milieu Corde Quoi Corvée Il y a deux E à corvée Corp Corf, gorge, corte, corle, corbe, corne, corne, des cornes, c'est pas des cornes, punaise C'est ça, corsé. Ok, deuxième. Tartine. Les troupes, Donc on est sur E à la fin. Il n'y a pas de A, il y a, y a que des E ou un Y. Tressé Ok, c'est tressé. Oh punaise. Yeah, Non, mais non. NT. Ben non, je perds du temps là. NT, ça va pas. Je sais pas, je crois que des friches, et cannes. Ok. On est sur du DE. DER. Des rejets. C'est pas ça, mais on tente. C'est pas ça, ça s'écrit pas comme ça. Des règles. Déréglé. Mais il n'y a pas de haut par contre. Hein. Ok, il y a un L. R-O-L à placer. Je m'habituerai jamais à cette, cette alarme. Le raid de Wedios avec cette personne. Bienvenue. Bonjour les gens. Re-Wedios parce que, quand même, on ne veut pas dire bonjour. On sait qu'on s'est parlé avant. Bonjour, bonsoir, bonne nuit les gens de chez Wedgeos. Installez-vous, je suis sur la fin de cette session Wordle Suite Homme. Et euh, dans quelques minutes, on passera sur Have a Nice Death, un roguelite autour de l'entreprise de la mort. Oui, c'est très joyeux, euh, mais ça va être très drôle en vrai. Ça va être très drôle, très difficile, mais ça sera très très drôle. Installez-vous les gens, bienvenue. Point d'exclamation, Yvason. Oui, Yvason, c'est une association, c'est une petite chaîne, on fait plein de choses. Posez des questions, si vous avez envie, j'essaierai d'y répondre. Ici Jake pour vous accompagner cette nuit sur la chaîne. Et là, pour l'instant, je me casse la tête avec ces mots. Si vous avez des idées, hein, installez-vous. Et oui, on dit bonjour à Robert quand même, c'est important. Robert euh, Robert est présent. Robert peut vous parler, des fois il vous répond pas, des fois il vous répond de manière bizarre. Et Robert vous permet de pêcher point d'exclamation fiche et des fois vous pêchez des choses, des fois pas bon il sait quoi ce mot là je pense pas Là, là. ok d'accord c'est pas ça, il me manque une lettre il me manque une lettre je vais rater ma série je vais rater ma série Point d'exclamation fiche, just vient de remonter des déchets nucléaires. Ah bah ben dis donc. T'as <rire> pas de chance. T'as vraiment pas de chance. Bon, D.E. Là, je l'ai pas. Celui-là, ce mot-là, je galère. Hein. Je l'ai pas, celui-là. Non, ben bah non, le haut il ne peut pas être là. D-P-L-O. Déploré. Déploré Oh punaise, je l'ai. Ok, dernier mot de la suite en 3, 6, 9 lettres. Institut. Non, ça ne marche pas. Attendez, peut-être. Institut. Ça fait beaucoup de T, hein, et de S et de I. J'ai pas envie de marquer ça. Il me faut mettre des lettres différentes. Insulaire. Oh punaise, ok. Alors le I est placé. Plein de mots, plein de lettres. Après le I, il n'y a pas de voyelle. Parce que ça serait bizarre. Donc soit c'est le L, il, ilus, ilus il y a un autre I. Il y a un autre I, attention. Il y a un autre I. J'ai bien envie de mettre le L comme ça. Illustrer pour placer des lettres déjà. Ah ben bah j'ai bien fait, dis donc. Illuminer. C'est illuminé. Série terminée. Les 4 de la série, c'est fait. Bon, le mot du jour, c'est fait. La suite du jour, c'est fait. On va faire un petit coup de solo juste pour un mot supplémentaire. Et après, après, on passera sur le Battle Royale. Alors, en F, farandole. D'accord, on a le A et le N de placé. C'est bien. F, R, friand, friandise. Les bonbons. C'est pas ça. Mais le I est placé. On a un autre I. On a un E. Le E est mal placé. Il est à la fin et il est mal placé. Le E est mal placé C'est quoi ce mot Hier. Yeah. Le R est pas là. Le R est à la fin. Henri. Non. I. IER. À la fin, ça doit être IER. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce mot Fi financier, voilà le gâteau, illuminé j'en aurais eu un GG, c'est bien, allez on continue dans les friandises, ah bah tiens SU, et on a le S de bien placé. sudation. Ok, il n'y a pas de A, il n'y a pas de O, il n'y a pas de I. Il doit y avoir un R quelque part peut-être. Sur prise. J'inverse les dernières lettres, mais au moins ça me permet de placer le R. Le I, je sais que je me plante. Ah, c'est pas le R qui est là, mais le P. Il y a un deuxième E quelque part. Il y a soit c'est EES, soit il est juste après le P, le E. EES. Un double P Supposé mais non, j'ai dit qu'il y avait un deuxième E, il n'y a pas de O. Il n'y a pas de I, j'allais mettre supplier, mais il n'y a pas de I. Ça doit pas être un double P dans ce cas. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir avant un, un P C'est pas un E. Ça peut être une consonne. S. Sus. Suspect. On va voir. Peut-être que le E va se placer. Le E ne se place pas. Et il y a un S. Ok. On a gagné un S. On a gagné un E. Donc le E, déjà, il peut pas être ici. Sweep, sweep. J'ai pas de mot dans la langue française qui me dit ça. Par contre... Ça fait. Attendez. Ça serait S U quelque chose P S E E S S U quelque chose P S E E S C. -E -E -E -E y a un mot français qui fait ça Attendez, je me suis planté quelque part là. Mais ben non, le S qui a ici, j'ai rien dit. Le S qui a là. C'est celui de la fin. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On oublie le s. On oublie le s. On l'oublie, Supplie. Non, il n'y a pas de i. Il y a pas de i. Il y a pas de i. Il y a un e. Le e il est pas là. Il est pas là. Il est là. Il est forcément là l'autre e. Donc c'est ees. C'est forcément EES. Mais qu'est-ce qu'il y a avant le P Ça peut pas être un Q, ça peut pas être un F. FP. SUF. SUF. <rire> c'est pas français. Sub c'est pas français. H, c'est pas français. SUFP Non. Avec un K non plus. Avec un L. SULPE. Non. Un m sum. Non. Non. Non. Non. Sub. Ah par contre. Sub. J'ai pas la. pile. Je me plonge. Non, je, je pars sur des choses trop étranges. Je marque supputer parce que je, je galère. Voilà. Je, je suppute que. Punais, un double p. Sérieux. Je marque supputer pour rigoler et ça me le met. Donc, sp, quelque chose, e-s. Il manque une consonne. Supplé Non. Oui, consonne, je parle sur des voyelles, moi. Supplé Supplé Supplé, Supplé Mais bien sûr De suppléant Supplé Bon, en R. Rutabaga. J'aime bien ce mot. Il a pas de... Par contre j'ai gagné un G. Très bien. Ra... Fils... Non. Rabougri. Oh là Toutes les lettres D'accord, j'ai gagné le R. On tente, hein. Rouge rougeant, ça se dit Quelque chose de rougeant Non, ça se dit pas, on est d'accord. Rouge. Rougi. C'est moche, écrit comme ça. Rougis. Ça, oui. Ok. Un E et un S. E, R, S. Des rougeurs, ce sont des rougeurs. C'est bon. Ok, en 4. Euh, voyage. Non. Euh... Voyageons. Comme ça, on a un E au passage. Ok, ça va pas. pas du tout ça, mais on sait jamais sa place des lettres, voilà. v -A -R. VAR VAR On va essayer de passer eh non, mais non, le thé il est nul, ni l'un ni l'autre, donc mon T il sera pas bien placé. Mais ça peut me placer des E par contre. Vas-y on tente. Ok. Des le, E sont placés. Vert. Si. Cal. Vertical Vertical, ok. Mot 5. Entarté. fonctionne pas. En briga Non, ça rentre pas. Pas de R hein, je le sais, je cherche des, des pistes. Voilà ok. Là on part, on part sur quelque chose là. on part sur quelque chose. Eclipse. Écli Eclipse. Ah maintenant il y a un A. Il y a un A. Mais on a on a le I. Écaillé Punaise, c'était écaillé. Tant que je me plante pas, la, la suite continue. Hein. Ok, le M est placé, le S est placé. Il a pas de R. Il a pas de A. Il y a deux M Commun. Ok. Ensuite. Rutabaga. Oui, Rutabaga. Un jour ou l'autre, il y sera. Pouf, ok, <rire> nul. Royauté. Pourquoi je cherche à placer un Y alors qu'il y a déjà un Y au-dessus Peut-être un riz. Hein. Où est placé Donc ici c'est un E. c'est pas, un... oui, pas un mot ouais. redorer c'est pas un mot non plus hein. c'est un mot punaise c'était ça d'accord j'ai un i. mot 8 un enfant le t est là éteint il y a un i Oh punaise. Oh là là, la chance écrite. Allez, mot neuf. Wow, d'accord. c'est E.T. E.T. quelque chose. Rougier. Par rapport à tout à l'heure le rouge. Ouais j'ai pas le chat en face. Je suis obligé de tourner la tête pour le voir là. ETA. Là je suis là je galère par contre. Je suis là je galère. Dernière chance Celui-là je vais pas l'avoir Je le dis Celui-là je ne vais pas l'avoir du tout part ça me... celui-là je l'ai pas, je vois pas du tout. Ça va être hyper simple à la fin mais celui-là je l'ai pas... ou bon, un mot au pif comme ça on le termine. Non celui-là je... je... sais pas donc je mets un mot au pif tant pis mais là je, je galère un peu bonjour nico p35 bonjour bonsoir bonne nuit bienvenue à toi installe toi ici jake sur la petite chaîne diva Sound studio là je termine la série de tusmo mots et je galère j'avoue je galère beaucoup bon allez je, je le sèche celui là je le sèche je sais pas étatisme ah d'accord ce mot je ne le connais pas je connais pas le dictionnaire par cœur. Étatisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Doctrine politique préconisant l'extension du rôle de l'État dans la vie économique et sociale. Bah, punaise, mais oui, d'accord, qui okay, est politique. J'ai rien dit. Étatisme, c'est étymologiquement en plus. Je suis bête. Bon, allez, on tente le le battle Royale. Là. La... On craque les doigts. Putain j'aurais fait une session plus longue que je pensais, disons. Allez, le Battle Royale. C'est parti. mal <rire> je le dis direct ça commence très mal Aider. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, vas-y. Mais il euh, y a vu qu'il y a eu un peu de décalage sur le stream et euh, ça risque d'être compliqué. Quoi, casting, c'est pas un mot De e, y a y a que des a, y a que des a. Il y a une personne qui a déjà, déjà trouvé les quatre mots quoi. Je l'ai pas celui-là. Non. Non je l'ai pas. Je l'ai pas du tout, tant pis, on saura pas. On va en refaire un quand même. Est-ce que c'est mieux Attendez il y a tout qu'à planter Tout à planter au secours Tout à planter Help Bon eh ben, ça signe la fin de cette session hein. euh, Je fais une pause Oui je vous restez là Je vais lancer Have a nice death on, euh, le, le roguelite que je pensais euh, je fais une pause Et euh, le temps de lancer ça De revoir pourquoi ça plante Bougez pas je reviens Youtube prenez soin de vous Abonnez vous tout ça Cordialement bisous Youtube Twitch vous restez là je reviens